Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment dessiner un personnage, notamment donc euh, ce personnage euh, du dessin animé Last Man qui s'appelle Katana. Alors nous allons vraiment nous concentrer donc sur ce personnage qui est là. J'ai mis à peu près 19 minutes hein, en prenant le temps euh, pour le réaliser. Vous voyez donc ici on a des, des pleins et des déliés, on a quand même pas mal de, de petites choses. Ben, on va commencer tout de suite. Donc on va ici dans fichier, nouveau, donc un nouveau document, on fait fichier Importer. On importe donc euh, le modèle qui s'appelle Tommy Katana. Hop, on fait ouvrir, clac. Donc comme d'habitude, on va ici placer ce document euh, sur notre page. On va ici aller dans les préférences du document, on va redimensionner de façon à ce que le modèle soit, enfin, que la page soit aux dimensions du modèle, c'est-à-dire 1024 par 750. On va double-cliquer ici sur euh, ici la, le calque. Alors si vous n'avez pas la palette des calques ouverte, on va dans calque, on va sur calque, on double-clique ici, et on, a, on tape modèle. On valide. On va baisser le modèle à 50%. Hop, 50%, je valide. On clique ici sur le petit plus, et... On nomme ilus on va verrouiller le quelques modèles on va zoomer avec euh, la molette de la souris alors je vais utiliser donc une petite tablette wacom vraiment de une bambou donc c'est le j'allais dire le bas de gamme mais c'est un petit peu ça c'est vraiment le, le premier prix euh, donc le modèle on va peut-être encore le diminuer à, voilà à 30% c'est pas mal on va utiliser l'outil crayon alors on fait bien attention ici d'avoir cette option qui, qui est cochée, c'est-à-dire créer un chemin de, de Bézier. Ici un lissage à 50 et ici aucune forme. Euh, en principe, remplissage aucun et contour aucun. Alors pour euh, être sûr, on peut aller ici en double-cliquant sur le crayon et choisir voilà, le, le style propre. Alors si vous, par exemple, vous avez... Alors je vais faire un petit crayon. Alors il faut bien se mettre sur le calculus. Je donne un petit coup de crayon. Par exemple, vous, vous avez euh, donc ici un remplissage rouge et un, et un contour jaune. Donc, Pour modifier ça, on va ici dans remplissage et contour. On supprime le fond. On va dans contour. On prend ici donc, un contour qu'on va mettre en noir. Et style de contour, on va le laisser à 1. Allez, 1, c'est très bien. Donc on, on valide. Et on peut ici demander... Alors, je, Pour l'exemple, je vais mettre à 2, par exemple. Et on va ici, euh, style propre, capturé depuis la sélection. Et automatiquement, vous voyez, il a récupéré donc, le remplissage aucun, le contour noir. Ici, on avait mis deux, il a récupéré deux. Donc c'était juste pour l'exemple. Moi, je vais repasser à un et je fais capturer depuis la sélection. Et là, on a tout bon. Et maintenant, dès que je vais utiliser mon outil crayon, hop, automatiquement, je vais avoir donc euh, un petit contour avec mon épaisseur de 1 et en noir. Donc ceci étant réglé. Donc ici, outil crayon. On zoom. Donc bah, pour zoomer, moi je vais utiliser Z, tac, voilà, hop, je vais maintenant réaliser euh, bah, tout simplement le sourcil, celui-là, donc je clique, je glisse, tac, donc il est fait, je vais maintenant utiliser toujours le crayon pour réaliser le nez, donc je suis, vous voyez c'est vraiment facile, on suit le modèle du dessous, clac, on va faire, alors les lèvres, un petit peu plus compliqué, c'est à dire qu'il va falloir penser à faire la forme complète donc vraiment la bouche comme ceci ici je me remets sur le petit carré là qui devient rouge lorsque je suis dessus, clac voilà on va réaliser la lèvre du bas alors pareil toujours avoir une forme pleine, c'est à dire qu'il va falloir que je ferme ça comme ceci alors je vais zoomer, donc je puis sur Z et je fais une petite zone de sélection je sélectionne l'outil éditer les nœuds ou F2 et là je peux revenir travailler mes nœuds tranquillement de façon à bien ajuster cette forme. Et celle-ci, elle est pas mal, voilà, comme ceci. Là on voit que ça ne colle pas au modèle, alors on va bien mettre tout ça comme il faut. Voilà. Je dézoome en appuyant sur moins de mon clavier. Alors je vais réaliser les yeux, donc Z, pour bien zoomer. F6 pour avoir l'outil crayon ici d'activer. Donc je me mets ici, je clique, je me mets ici à l'autre bout de l'œil. Euh, avec F2, je vais supprimer ici, il m'a créé un nœud que je trouve moche, donc je le sélectionne et j'appuie sur supprimer. Je me mets ici au milieu de ma ligne et je place correctement, vous voyez, mon tracé. Alors une petite astuce, je sélectionne ici mes deux lignes et je fais Alt-J de façon à ce qu'Inkscape me construise, vous voyez, le, le tracé ici, ce qui correspond à cette petite option-là. Donc Alt J, c'est le raccourci. Clac. Donc je me mets au milieu de ma ligne, je déplace correctement mon tracé. Hop, vous voyez, c'est vraiment facile. Je sélectionne ici l'outil créer des cercles et des, et des ellipses. Donc je vais me mettre là, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL de façon à avoir un cercle parfait. Tac. Avec l'outil flèche noire, ben, je déplace mon, mon cercle correctement. Je le duplique, CTRL D. J'appuie sur la flèche et j'appuie sur CTRL. Et également sur shift de façon à ce qu'il grandisse par rapport donc à son centre géométrique je duplique encore ctrl d pour faire ici le petit contour noir de l'œil. clac je vais maintenant appliquer les couleurs donc là c'est en noir tac là c'est en bleu alors j'utilise la pipette pour récupérer la couleur alors la couleur est très pâle vous voyez hein, c'est une couleur à 79 euh, avec un alpha de 79 ben, nous on va le booster à 250 de façon à vraiment avoir la couleur de, de l'objet. Par contre on va être obligé de placer cet élément en arrière. Donc je clique là. Là c'est le contour qui doit être en noir. Donc je mets du noir et je le place derrière. Voilà. Je sélectionne tout ça et je groupe mon œil. Donc ou je clique là-dessus, je fais CTRL G. Voilà là on a donc notre, notre œil qui est fait. On va maintenant réaliser donc le, les, les cils ici. Donc je duplique cet objet, alors pour dupliquer je fais CTRL D ou je peux aller également cliquer là dessus, Hop. je sélectionne outil éditer les nœuds ou F2, Hop. je déplace, je place correctement ici ma ligne, je vais rajouter ici deux petits nœuds, alors pour cela j'appuie sur CTRL et sur SHIFT, alors j'ai une bêtise c'est CTRL ALT je crois, voilà CTRL ALT et je clique sur la ligne, hein, bien. Et automatiquement, j'ai un nœud qui m'est rajouté. Je sélectionne ce nœud-là. Je le déplace vers le haut. Et je vais jouer maintenant avec les poignées. De façon à obtenir cette petite figure. Tac. Donc, je vais placer ça en noir. Je vais le placer à l'arrière-plan. Je sélectionne ici. J'aurais dû le mettre avant en blanc, c'est-à-dire mon fond de l'œil mon fond de l'œil que je vais grouper et que je vais ici cloner, de façon à ce qu'ils viennent se placer devant tous mes objets. Je sélectionne ici ma pupille, je sélectionne avec Shift mon clone. Vous voyez, c'est un clone, c'est écrit ici, clone. Donc je sélectionne ces deux objets, je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Voilà. Et vous voyez donc, mon œil est fait, bah je vais le dupliquer. Donc CTRL D. Voilà. Je fais un petit retournement horizontal. Tac. Alors je vais enlever ici la découpe. Donc clic droit, retirer la découpe. Je zoome avec mon Z. Tac. Donc ça, le clone, je vais le supprimer. Voilà. De façon à d'abord bien placer mes éléments. Donc je prends mon œil il doit être un peu plus petit je pense, oui il doit être comme ça, c'est pas mal, euh, là je vais retirer les couleurs de fond de remplissage pour bien placer mon élément, donc je sélectionne ces deux objets, je les place comme ceci, je vais réduire ça, je vais cliquer une deuxième fois de façon ici à avoir, vous voyez, les, les petites flèches de rotation, ici j'ai le centre de mon objet que je peux déplacer, je me clique dessus, je le déplace ici, et j'utilise cette petite flèche pour le déformer. Je reclique une deuxième fois. Alors, il faut bien cliquer sur la ligne, hein, bien sûr. Vous voyez Si je clique à côté, je perds tout. Donc, je resélectionne tout ça. Voilà, je clique bien sur un contour de façon à avoir les différentes poignées. Donc là, je veux ça. Hop Donc, ce qui me permet, bien sûr, de, de gagner du temps. Étant un gros feignant. Après, avec l'outil... Éditer les nœuds ou F2, ben je replace un petit peu tout ça correctement. Hop. Voilà. Voilà ce qui nous a fait gagner un petit peu de temps. Alors là je vois que j'ai une petite erreur. On voit que c'est un peu plus épais là et un peu plus fin là. Je pense que je vais dégrouper mon objet. Voilà. hop, Et celui-là aussi. Non, celui-là est bon. Allez, je replace ma pupille. Donc pareil, hein, si on veut vraiment bien placer la pupille, être euh, comme il faut, il faut supprimer le contour. Ben là, elle, elle était bien placée. Voilà, donc là, je vais remettre ça en blanc. Hop, C'est bon. Et ici, en noir. Tac. Donc là, ben, je vais créer un groupe comme tout à l'heure et un clone qui va se, pla se placer devant tous mes objets. Je sélectionne ici ma pupille et mon fond d'œil. Clic droit, définir une découpe. Ou alors, on peut aller ici aussi dans objet découpe définir une découpe paf voilà c'est fait on va maintenant réaliser cette autre sourcil là avec toujours l'outil crayon clac hop ouais c'est pas mal donc on replace bien tout, toutes nos petites courbes maintenant on va euh, on va d'abord faire le contour du visage hop. Alors là c'est très moche ce que je fais mais c'est pas grave je reviendrai travailler dessus après tac tac voilà alors j'appuie sur l'outil dit les nœuds ou f2 j'appuie sur shift pour additionner ces objets ici je vais faire alors je vais joindre les nœuds alors soit on clique là dessus soit on peut faire euh, shift, shift j et hop, automatiquement, vous voyez, ça a été joint. Donc, je zoome. Je vais travailler un petit peu ici. Ça qui était très moche, que j'avais mal placé. Voilà, de façon incollée à mon modèle. Donc là, je suis bon. Ça, je, alors oui, je, je rends le nœud, je change de, le type de nœud. Donc, soit on passe par ces différentes options ici, vous voyez, tac, tac, tac. Soit on appuie sur Ctrl et on clique sur le nœud, ce qui va changer son aspect. Vous voyez comme ceci donc là c'est pas trop mal euh, tac je vais rajouter un nœud donc comme on a vu tout à l'heure contrôle alt et je clique pour euh, ajouter un nœud de façon ici à bien placer mon tracé tac ici je joue avec les poignées de mon objet de mon nœud pardon voilà c'est pas mal on va maintenant réaliser les cheveux donc pour les cheveux c'est également assez simple hein. donc toujours l'outil crayon Tac, tac, tac. j'essaye d'avoir une forme là, pleine voilà donc là hop je prolonge les cheveux jusque là ici je remonte là je vais faire ça j'appuie sur moins pour dézoomer, là je vais rajouter alors j'appuie <rire> j'ai oublié de le dire j'appuie sur, euh, sur shift pour en fait cumuler les, les coups de crayon dans un même objet Vous voyez, donc si j'appuie sur shift automatiquement mes tracés font partie d'un même objet Alors, je vais joindre ici ces deux nœuds. donc je fais un petit carré de sélection je clique là dessus ou je fais ctrl j donc je pense bien à zoomer de façon à placer le plus correctement possible mes chemins toujours par rapport au modèle tac tac tac hop, ça je vais l'éloigner. je vais carrément supprimer ce nœud hop j'en ai pas besoin voilà Tac. je suis pas trop mal là je vais rajouter un nœud hop. voilà comme ceci je regarde ce que ça donne là c'est pas terrible Tac. ici je rajoute un nœud hop je zoome Contrôle A pour sélectionner tous les nœuds, comme ça je vois les, ici les, euh, les petites poignées qui apparaissent. Donc là, bah je vais euh, je vais simplifier au maximum, je supprime ce nœud là. Celui-là, je change d'aspect en appuyant sur CTRL et en cliquant sur le nœud. En fait, ça correspond au, au nœud doux. Tac, voilà. Celui-là aussi, je change d'aspect. Voilà. Alors, il nous reste plus qu'à faire donc ici un autre objet, un autre objet cheveux qui sera placé derrière tous mes autres objets. Donc là, j'appuie surtout pas sur Shift. Hein, je crée vraiment un nouvel objet ob... qui sera placé derrière. Voilà une forme toute simple. Je zoome. Ici, je rajoute un nœud. Clac. Je joue avec les poignets tranquillement. Ici, je vais rajouter un nœud. En rajouter encore un ici, voilà, c'est pas mal. Ça, je supprime. Voilà, c'est pas mal. Euh, on va rajouter maintenant le oui. On pense à bien bien sûr à enregistrer. Donc, Last Man Tony Katana, je vais l'appeler 02. J'enregistre. Voilà, on va faire le coup et le haut du buste. Alors, c'est pareil, une forme simple. Voilà, ici, on a le cou et puis, hop, le buste. Je vais agrandir un petit peu ça. Je zoome. Ça, je vais combiner, enfin, joindre ces nœuds. Donc, euh, soit euh, Shift-J, soit, soit on clique là. On va placer correctement tout ça. Je rajoute un nœud ici. Voilà, c'est pas mal c'est pas mal du tout on va s'occuper on va revenir sur les cheveux ici pour rajouter dans notre objet euh, bah, ces petites lignes donc je zoome j'appuie sur shift euh, j'appuie sur f6 excusez moi euh, oui, j'appuie sur shift pour donc ajouter ces tracés à mon objet Hop, donc j'en rajoute vous voyez vraiment sommairement après j'essaierai de bien les, les ajuster donc celui-là il est là, celui-là il se met ici et celui-là il est là, oups voilà. alors je zoome. je vais activer ici euh, donc l'aimantation donc j'active toutes ces options là, ces cinq options, là je supprime les nœuds qui ne m'intéressent pas, tac donc je prends mon nœud ici il sera automatiquement attiré par l'autre donc ils seront bien placés et maintenant donc, je vais faire pareil pour tous mes autres tracés. J'en profite pour supprimer les nœuds qui ne m'intéressent pas. Voilà. Voilà. Ouais, ça c'est bon. Donc, je désactive le magnétisme. Donc, je clique ici. Ou autrement, le, le raccourci clavier c'est Shift pourcentage. Clac, vous voyez, c'est désactivé. Donc, avec l'outil. Éditer les nœuds, ben je joue avec mes poignets. Hop. Alors on, on, on regarde que les poignets soient bien alignés. Hop. De façon à ce que ce soit le plus joli possible. De façon à ce qu'il n'y ait pas de cassure. Vous voyez que ce ne soit pas comme ça parce que là ça fait moche. Donc on vérifie ça. On place bien les poignets. Clac. Voilà, ici c'est pareil. On sélectionne donc les deux nœuds donc là effectivement c'est cassé c'est ça correspond au modèle donc il n'y a pas de souci tac je sélectionne les deux nœuds je vérifie les poignées j'en ai une là une là bas ouais c'est à peu près dans le même prolongement allez on va dire que c'est bon hop ça je le place correctement voilà donc là on a réalisé vraiment le Illustration de base on va, on va tout de suite passer aux couleurs donc pour cela je clique sur le calque modèle je booste l'opacité à 100% donc les yeux c'est réglé on va maintenant passer aux lèvres alors les lèvres on va on va voir le petit côté technique hein, si, si on peut dire donc je sélectionne ici ma lèvre donc on voit ici fond il n'y en a pas il y a un contour donc bah, le fond on va récupérer le fond avec la pipette donc je clique ici sur la pipette ou f7 alors c'est peut-être pas F7, j'ai une bêtise, c'est... Si, si, si c'est F7, c'est bon. Donc je récupère la couleur. Tac. Je récupère la couleur également pour cet objet. Donc je sélectionne avec l'outil d'éditer les nœuds. Hop, F7. Voilà. Je, fais placer cette... je vais placer cet objet à l'arrière. Donc je clique ici, voilà. Par contre, là, on va devoir créer des espaces vides au niveau du contour. Donc il va falloir dupliquer cet objet, celui-ci. Donc je clique là-dessus, ou on va dans éditer dupliquer, de façon à avoir deux objets. Il y aura un objet pour le fond et un objet pour le contour noir. Donc cet objet, ben là je vais rajouter un nœud ici et un nœud là. Alors j'aurais peut-être dû le faire avant. Excusez-moi, donc j'enlève la couleur de fond. Et là, je vais voilà, rajouter, pour être plus précis, ces deux nœuds. Donc je remets la couleur comme il faut. Tac je vais dupliquer, donc comme on a dit tout à l'heure, cet objet de façon à en avoir deux. Celui-là va me servir de, de contour. Donc là, ben, je vais supprimer euh, ce segment. Donc je sélectionne ces deux, deux nœuds. Hop, je supprime le segment. Et pareil ici, je supprime le segment. Donc là, j'ai bien euh, un contour noir. Par contre, j'enlève le remplissage. Voilà, j'ai plus de remplissage. Et à l'objet du fond que je sélectionne avec euh, l'outil Éditer les nœuds, vous voyez, je clique dessus. On voit bien que j'ai le remplissage ici qui est rose, mais j'ai le contour. Eh ben, il suffit juste de supprimer le contour. Donc dans le contour, on clique sur la croix et vous voyez, on obtient ce qu'on souhaite, c'est à dire ici euh, ben, des espaces vides. On peut grouper ces deux objets. Donc je clique ici sur le fond rose et je clique sur le contour noir en appuyant sur Shift et je les groupe Clac. de façon à avoir un seul objet. Donc pareil ici pour la lèvre du bas. Je rajoute, hein, comme on a vu tout à l'heure, un nœud ici, un nœud là. Donc la couleur, je duplique, CTRL-D. Là, je vais supprimer ce segment. Alors, on peut supprimer les segments en même temps. Paf Non, ça ne marche pas. On est obligé de faire un après l'autre. On supprime euh, le fond. Et ici, à cet objet, on supprime le contour. Voilà. Et on va les grouper. Donc le contour noir et le fond rose, je les groupe et je les place en arrière. Donc là on a bien deux objets, c'est marqué ici, et là on a deux objets. CTRL Z, voilà. Donc ceci est fait. On va maintenant passer ici à la couleur de la peau. Bah, tout simplement avec la pipette on récupère la couleur de la peau. Il nous suffit de placer cet objet en arrière. Donc on clique plusieurs fois. Hop, hop, hop, hop, hop. Ouais c'est bon. On passe maintenant à la couleur des cheveux. On sélectionne cet objet. On sélectionne celui-là avec Shift. Avec F7, on récupère la couleur. Et on va s'occuper également du, du cou et du buste. Bah, c'est la couleur, elle est noire, tout simplement. Donc maintenant, on va disposer cet objet en arrière-plan. Celui-là en arrière-plan. Alors là, on voit qu'on a des, des petits trous dans notre chevelure, c'est pas très grave. Avec l'outil dit les nœuds, on sélectionne. Ce petit segment là et on va dans chemin et on fait inverser. Alors le raccourci c'est Shift R pour inverser le chemin de façon à faire disparaître les trous. Euh, là j'ai un petit problème. Là. Ah non c'est ça c'est pareil c'est à dire que là si j'enlève le modèle on voit que là aussi il faut que j'inverse donc chemin inversé. Euh, tch tch tch tch, allez, on va. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on a fini le plus facile. Donc, hop, on va mettre ça de côté. On va voir ce qu'on souhaite obtenir. Donc là, on a besoin d'avoir un peu plus d'épaisseur ici et un peu plus d'épaisseur sur la narine. Donc, rien de plus simple. Hop, On va sélectionner avec l'outil éditer les nœuds ces objets ici Tac, avec shift Hop, Shift. donc là j'ai sélectionné les trois objets je vais même sélectionner tout de suite les sourcils comme ça c'est fait et je vais ici alors aller dans convertir les objets euh, les contours des objets en chemin alors le raccourci c'est ctrl alt c Crac. après on utilise cet outil là l'outil sculpt qui est super pratique et on va sélectionner cette option qui nous permet donc de rétrécir, de contracter et de dilater le chemin. Donc j'appuie sur SHIFT, vous voyez là on rétrécit le chemin, CTRL Z, et si j'appuie sur SHIFT on va grossir tout simplement le chemin, donc ça c'est super facile, Hop, CTRL Z, voilà, pareil pour ici, on va grossir un peu le sourcil, tranquille. Euh, les lèvres donc on sélectionne bien les contours on vérifie qu'on a sélectionné avec l'outil éditer les nœuds que les contours tac tac on convertit ça en chemin je clique là dessus donc je zoome je sélectionne comme tout à l'heure l'outil sculpte alors l'outil sculpte raccourci c'est pardon mage f donc j'appuie sur shift là on va rajouter de l'épaisseur Hop, là ça suffit, et là on va, je m'éloigne un peu, et là on va recommencer, on va rajouter encore de l'épaisseur, voilà comme ceci, je zoome. je prends mon outil, sculpte. alors on peut sélectionner, je vais sélectionner que cette partie là, alors on voit que bah c'est un objet, on va aller dans chemin et on va faire séparer, de façon à pouvoir sélectionner juste cette partie là. Donc Shift F2 pour l'outil Sculpt. J'appuie sur Shift pour augmenter ici. Voilà. Ouais c'est pas mal. Alors maintenant on va s'attaquer au visage. Donc je duplique cet objet. De façon bah comme tout à l'heure, comme pour les lèvres à avoir une couleur de fond. Et un autre objet pour le contour. Donc je duplique. Paf. J'enlève tout de suite la couleur de fond. Je vais ici convertir le, chemin, euh, le contour en chemin. Je prends mon outil Sculpt. J'ai bien cette option activée. J'appuie sur Shift pour ici augmenter la taille voyez, de mon contour. Avec l'outil d'éditer les nœuds, je clique ici pour bah, avoir ma, ma couleur de fond, mais également pour supprimer ici mon contour. Voilà. On va faire la même chose pour les cheveux. Donc on duplique. CTRL D, où on va là dessus, on supprime la couleur de fond, clac, on convertit cette ce contour en chemin, on sélectionne l'outil Sculpt, on appuie sur Shift et on y va gaiement. Ah oui alors une petite astuce avant de faire ça, j'ai oublié de vous dire, il faut aller dans chemin et faire séparer, voilà. Alors, je recommence, chemin séparé est-ce que ça marche ça ne marche pas parce que euh, j'ai d'abord converti le, chemin, le contour en chemin, donc je reviens CTRL Z plusieurs fois voilà, donc je recommence euh, je fais chemin séparé de façon vous voyez, à avoir bah, chaque tracé indépendant, je supprime ici le remplissage je convertis ici dans l'outil télé -nœud, mon contour en chemin et je prends l'outil sculpt donc j'appuie sur shift et là j'augmente la taille ici voilà c'est pas trop mal euh, ici un petit peu là. là je vais zoomer parce que là on va mettre un gros paquet de noir et on va même, même être obligé de retravailler avec l'outil d'éditer les nœuds. Donc on zoome, on rajoute ici un petit nœud. Tac. On va séparer. On va briser le nœud. Allez, on n'a pas peur. Tac. Et on écarte celui-ci. On supprime le nœud là. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Je sélectionne le fond qui est bleu, je supprime le contour, crac. je sélectionne donc le fond qui est bleu, je sélectionne le... alors ces objets là, ah oui il va falloir les sélectionner un par un hein, maintenant, Tac, tac. est-ce que j'ai tout sélectionné Ouais c'est bon donc je groupe ça et je vais sélectionner donc mon remplissage derrière en bleu et je groupe Voilà. alors il nous reste juste maintenant à faire le fond alors c'est un petit un petit rectangle donc avec un remplissage noir tac donc on va mettre 1024 par 750 je valide je place ça à l'arrière Tac, comme ceci je vais maintenant pouvoir faire disparaître mon modèle je vais sélectionner ici mon petit personnage féminin que je vais grouper alors grouper c'est pas là groupe aïe aïe aïe c'est ce qui s'appelle un crash euh, mais heureusement on va pouvoir récupérer ça ici tac tac et on devrait avoir rien perdu donc Inkscape plante, on va donc fermer tout ça, fermer terminal, on va utiliser Xkill Hop, pour, des, pour fermer vraiment à la brute Inkscape. On double-clique là-dessus, on va voir si on a perdu quelque chose. Aïe aïe aïe. Peut-être que j'avais sauvegardé avant. Je double-clique sur le fichier que j'ai sauvegardé. Ouh là là. Donc j'ai perdu pas mal de choses, j'ai l'impression, non euh, Pas tant que ça. Hein ça, je le replace à l'arrière. Ça, je le descends. Non, non, c'est pas... Attends, il m'aurait pas... Ah oui, oui, il m'a tout dupliqué. Donc, CTRL-Z. Là, c'est un peu embêtant parce qu'il m'a dupliqué la forme plusieurs fois. Donc, tout ça, j'en ai pas besoin. Je couperai peut-être au montage. <rire> Allez. je vais mettre ça à l'arrière il faut un petit peu redisposer tout, tout nos, tous nos objets non celui là je vais le mettre devant celui là il est bien à l'arrière je vais sélectionner ici euh, tous ces objets là pour les grouper voilà j'enregistre celui là sera devant voilà on retombe sur nos pattes ouais c'est pas mal c'est bon oui, ça arrive. Donc, pensez bien enregistrer. Bon, on n'a rien perdu. Ça, c'est quand, quand même, pas mal. Euh, donc, je groupe. On revient nos moutons. Je groupe cet objet. Est-ce que j'ai déjà fait Non, je le groupe. Je vais utiliser ici un clone. Je sélectionne ici euh, mon personnage féminin. D'abord, j'aurais dû tout grouper. Hop, comme ceci. Euh, grouper, c'est Ctrl euh, euh, G. Je sélectionne ici euh, donc. Mon clone, clic droit, définir une découpe. Voilà, on va bien l'ajuster. Alors, on va tout sélectionner. Ici, on va mettre X0, Y0. Voilà, on enregistre. Et on est content que ça se termine. Euh, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à bientôt, euh, à bientôt pour de nouveaux tutos.